Le Seigneur, shalom, vous qui nous suivez de partout. Que le Seigneur soit avec vous. Euh, tout le mois que nous allons passer ensemble, nous voulons réellement que lui seul puisse se prendre compte de toutes choses. Nous voulons euh, à ce qu'une personne puisse comprendre quelque chose aujourd'hui. Esali euh, Makambuyan Zambé, Esali Malobanan Zambé, deux fois, euh, euh, pas deux fois, mais souvent. Personnellement, ils ont dit que avant, ils ont dit que les et ils ont dit que les gens n'étaient et ont dit et ils ont les gens et ils ont dit que les gens les gens cest les gens ont dit que les gens ont que ça la émission qui dernièrement euh, pendant que na avons un message à bandeau bandeau couplang inbox euh, bah sujet pourquoi il bah, bah, bah, y a tant de faux puisque parmi les messages on entend là qui qui que est activé n'est-ce pas euh, euh, donc mon livre est bien activé je vais dire euh, conscience pourquoi est-ce que il y a une vidéo il y a une exhortation pendant quelques minutes au je demande ce si que le Seigneur puisse nous conduire réellement dans toute la vérité et que tout ce qui est de lui puisse nous arriver tout ce qui ne pas de lui ne puisse pas nous arriver au nom de Yeshua voilà le les, donc, le titre est sujet Bomonitolobi, « Pourquoi tant de faux Pourquoi tant de faux ?» oh, Tant on a tout une question, oh yo, euh, je discutais avec mon frère, je disais que si je pose telle, cette question, par exemple, que oui, puisque... Il y a tant de faux puisque le Seigneur les avait, donc l'avait, n'est-ce pas, prédit. Il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs puisque le Seigneur l'avait déjà dit. Mais ce n'est pas ça la question. La question ici est de savoir réellement pourquoi alors jusqu'à aujourd'hui tant de faux. Et j'ajoute jusqu'à aujourd'hui pourquoi puisque depuis plus de 2000 ans, Yeshua ne plus sur la terre. Yeshua ne plus physiquement avec nous. Mais les choses qu'il avait prédites ou prédites jusqu'à aujourd'hui, au l'écoute que est diminué puisque les gens ont acquis une certaine connaissance, mais au mata toujours, ceux qui ont fouillé dans les archives, on a parlé de faux prophètes, on a parlé de faux pasteurs. Mais vous remarquerez que... Tant que tout le faux, on dirait que tout la publicité positivement pour Nabango. C'est-à-dire, nous parlons, nous, nous, nous voulons réellement exhorter nos bien-aimés de ne pas suivre les faux, les faux, nous donnons même des exemples, tout ça. Mais apparemment, ces gens sont en train toujours, n'est-ce pas, de remplir leur salle. Alors, par la grâce de Dieu, Na katia vidéo yo, t'okoyeba pourquoi y a tant de faux et par la grâce de Dieu t'okoyeba comment n'est-ce pas se détacher de ces faux ou comment détecter ces faux pour s'en donc pour détacher n'est-ce pas pour, pour, pour, pour, pour, pour bo bonana bango. Boebi, depuis Mokilebanda, Batu o yakala na batu ya sika basaka kando moko. Hema, uh, uh, soki generationi zoeleka teknolojia zoe kota, hema muto. Uh, ça toujours basse de c'est-à-dire multitude ça a toujours, le... toujours, le... toujours, le... toujours, le... toujours façon quoi agir na façon Information... n'est-ce pas il a il a paraître na façon n'est-ce pas il y a quoi agir quoi... unicorn... ça dit tout l'homme je veux dire l'humain euh, depuis le temps euh, donc ancien jusqu'à aujourd'hui l'humain recherche toujours quelque chose euh, qui n'a pas, au fait. Je vais donner un exemple. Moutou, au moment où Azali, il demande à Dieu le travail. Et lorsqu'il aura le travail, qu sait, qu était, ce qui était, n'est-ce pas, pour nous, une vraie préoccupation, mais tant que il a commis que nous avons commis nous comme ils ils bien. C'est-à-dire, ils murmure le salaire. Tant qu'on ne le salaire, ils ne sont le comportement des manager. Ce qui est manager c'est que ont n'est-ce pas, et Ce qui est a commis que que la structure et l'école bien été. C'est-à-dire que le Moutou a toujours été satisfait. En fait. Maintenant, il y a la satisfaction. Le n'est-ce pas, il se laisse emporter par des enseignements, il se laisse emporter par des courants, il se laisse emporter par ce qu'on appelle de, de, de doctrines pernicieuses. Pourquoi Puisque l'homme veut. Avoir quelque chose qu'il n'a pas. Et, et pourtant, ce que tu n'as pas, tu ne peux pas rechercher. Mais de fois, il y a des gens, euh, Oyo, oh il, il a tellement hâte de, hâte de savoir, de connaître son avenir. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ta vie ne dépend pas de, de prédiction. Ta vie ne dépend pas, n'est-ce pas, de, euh, de la parole que tu reçois d'un prophète, ta vie dépend du destin que le Seigneur a tracé pour toi. Tu me diras que oui, de fois, des euh, prophètes disent ça, mais c'est quoi alors ton problème est-ce que tu, tu, tu, as, tu as confiance en Dieu Est-ce que tu crois réellement que tu es enfant de Dieu Est-ce que tu crois réellement que oh, tu n'as pas les, donc, un vide en toi et que ton cœur est rempli du Saint-Esprit Et que ton cœur est rempli de la présence de Dieu Est-ce que crois-tu à cela Donc, oh, pourquoi il y a tant de faux nakati yamokili pourquoi y a tant de faux prophètes, faux pasteurs, faux docteurs, mais ce qui est commis au monde, il n'y a pas ras dans il prophète. y bien sûr. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, chaque fois, ce qui peut faire raison, tout qui peut faire signe, mais homme, un homme de Dieu ne peut pas se conduire comme ça, ne peut pas s'habiller ainsi, ne peut pas porter des, donc, des, longs, des longs cheveux, ne peut pas, n'est-ce pas, faire des locks dans le mouton, porter des, des, des, des boucles d'oreilles. Ou bien, ce qui peut expliquer, les gens vont toujours chercher des raisons. C'est ça le grand problème. Donc, ce qui fait que c'est faux puissent, n'est-ce pas, que, que, que continue dans le business, puisque les humains ont besoin de la croyance, les humains ont besoin d'un résultat immédiat immédiat. Les humains ont besoin de connaître leur futur. C'est-à-dire, bref, ces forces sont là puisque ceux-là qui les suivent se multiplient. Et de fois même, j'en ris puisque euh, Nassali, par exemple, Mission à la lobby, je passe sur euh, la dîme, non, ne donnez plus la dîme puisque euh, ce n'est plus d'actualité, tout ça. Et vous verrez que, « Les gens qui vont commencer à m'attaquer, moi, ce ne sont pas ceux-là qui reçoivent la dîme, mais ce sont ceux-là qui donnent la dîme. » C'est-à-dire, euh, syndrome de Stockholm. « Moutou, na pas si. » Ils préfèrent avoir un faux. Il y a un adage qui dit, bizarre, je ne sais pas, vaut mieux euh, un, un Satan ou bien vaut mieux un diable que tu vois, qu'un ange que tu vois. Pas au moins, ça dit, batut. ils sont prêts tellement à, à se sacrifier pour avoir, n'est-ce pas, la vie. Ils sont prêts, n'est-ce pas, à, à, à, à faire plaisir aux hommes de ce monde Pona, comme pesa avons place Mais comme ça que mis sur le bateau, C'est comme mais comme le bateau. mis sur le bateau. Nous avons Nous na kuboya. C'est comme ça que beaucoup C'est comme ça que beaucoup Nous C'est C'est ça le problème qui n'est-ce pas? Pourquoi? Bato, Oyama B, Thomas F, prophète, Bazako ils allaient puisque les humains dans l'ensemble, Baza a besoin la croyance. C'est comme les enfants d'Israël en sortant n'est-ce pas de donc d'Égypte. Bien que mon miracle Mirac Lényo Souza Mbé à l'axe Kibango, Bah n'est-ce pas na donc, donc, sur la mer, mais donc on a un sec, c'est-à-dire sur un chemin, sur une route sèche, nous avons de mais comme de l'autre côté, dans le désert, nous voulons avoir un Dieu, faites-nous un Dieu. C'est ça l'humain. C'est-à-dire, en quête, il y, a, il y a, je vais dire, la croyance, et ça, s'expliquer dans le monde, tellement na à émotion, a tellement, a, tu vois, une personne qui, n'est-ce pas, euh, euh, donne confiance à n'importe qui pour avoir kalobiko. Moi, je connais des gens même qui disent que euh, comme j'ai beaucoup souffert, même s'il faut avoir, même s'il faut, je veux dire, voir euh, un marabout, j'irai pour que j'aille, euh, n'est-ce pas, Ma guérison, par exemple. Comme je tâche tant cherché, n'est-ce pas, euh, euh, euh, d'enfant, j'ai je n'ai pas eu d'enfant, euh, même s'il faut, n'est-ce pas, signer un pacte pour avoir un enfant, je veux le faire. C'est pourquoi nous avons bah, toujours que non, au pendant 20 ans, aux Zhu Muanate, au Loti, il y a au Après, au Zhu Muan, au Botimuan, il a un homme a commis Noki, a commis Kuluna, a commis Assassin, a commis Kossaba, tout ce que Pourquoi Puisque cet enfant ne vient pas de Dieu, au en fait c'est pour vous dire que les émotions euh, le comment dire euh, euh, donc euh, les humains sont tellement riches en émotions riches yakoka euh, donc babiloka mokili oyo ça dit il est en, en lui il a tellement la richesse de de, de chercher c'est-à-dire vous comprenez ce que je veux dire donc Bato, basa tellement enquête n'est-ce pas? Y'a qu'on nous cas sécurité, y'a qu'on euh, nous cas n'est-ce pas le lendemain meilleur? Y'a qu'on nous cas vie d'abondance à la bien assurée. Alors ils vont ils vont vouloir euh, vouloir n'est-ce pas chercher à croire en quelque chose? C'est-à-dire même ayez bien une zambété à croire dans Zambé. Pour n'ayez pas aucun des secours, ils le prie pour la vie de ce, donc, de ce monde. Or, pour croire en Dieu, ce n'est pas seulement euh, dire que je crois en Dieu, c'est vraiment une euh, comment dire, transformation spirituelle, au mot de passé, pour comprendre Makam Manzambé. N'est-ce pas, les amis, puisque ceux qui comprennent Makam Manzambé, il va commencer, n'est-ce pas, à, à éviter, ou bien euh, à refuser Makam oyo Pourquoi Puisque euh, Yeshua a dit que ne vous ne, ne vous inquiétez pas de lendemain. Yeshua a dit cherchez d'abord le royaume et la justice. Yeshua a dit euh, les, ce sont des païens qui demandent ces choses que vous demandez. Il faut demander, il faut réellement se donner à Dieu puisqu'il lui connaît vos besoins. Ce que au, au commun à niveau ana. Tu ne vas pas tomber dans la carte piège, y'a y faux. A tu zangi Moussala, à toi Zangi Libala, à toi zangi n'daku, à toi zangi bana. Tu vas pas tomber dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Puisque tu es enraciné en Yeshua, tu es enraciné en Dieu. C'est pourquoi vous verrez, même bon, dans y'a carte, y'a y a un prophète, à la figure très importante misusu batik akabona tiki mande futi awa atiki sukeko li sokindini pour bat bazala na kobanga ye misusu akolata badini ba batoge pour bangi sabino c'est comme ça que mena akou ko sur le marchand, joue sur émotion abino akou ko sur complexe abino balmoko pe bumi gondimae et pourtant euh, mingi bazan vraiment ba vulnérable vulnérable pas mingi. Moi je connais une histoire par exemple l'Angleterre vers le donc début donc 2000 donc 2000 en Angleterre, un monsieur qui euh, n'est-ce pas à euh, euh, qu' n'a qu'à y a n'importe Moko quelconque, un foi quelconque y a garçon le monsieur était n'est-ce pas en voyage c'est pas euh, donc euh, du travail donc en, en mission de service mais si qu'on un faux prophète ouana na kanal nespa, sepa ya, ya nyesi na bango, nyesi ya ayye kouple uh, wana, uh, abete li masolonyo suandaku, e salike ba yeko ko, eh, kokotza nespa, uh, dan ni fo profeta wana kati andaku wana, e a baby sa fami wana si le niveau a moi aussi, n'est-ce pas il y a donc il faux prophète à dire que le voyage donc et déjà donc donc poison il déjà donc donc moi depuis Kala à moi classe classe mais à se laisser faire à laisser se laisser avoir dans même pas dans le niveau intellectuel, vous comprenez la manipulation. C'est-à-dire, dans le niveau, il n'y a pas tellement vulnérable que y a une facilité, n'est-ce pas Il y a quelque chose qui influence, il y a pas de faux. Il y a un faux prophète, la faux docteur, un faux pasteur. Ceux qui ont été fait, cest donc dire Peter, pète, Facile, y facile, c'est que tu n'as pas, n'est-ce pas, la vie de Yeshua. C'est pourquoi, lorsque je suis en train de te dire ça, peut-être tu te retrouves dans le même cas que Bamisusu, ou bien tu es en train, n'est-ce pas, Mikolo, un certain prophète, ou bien n'est-ce ou bien Yon ou bien ou bien Yon deco, ou bien pas Deko, ou Earth. pourtant quand on court là, famille apesa n'est pas le professeur court là, et juste, hors. ok, à sortir l'information bien avant et obéir sa foi et abattu, malheureusement, ce qui se passe dans la vie mingi, y a bana, y'a pas c'est à dire le peuple mais les créatures de Dieu qui sont sur la terre. Donc la première Chose, oui, ça va, que, oui, ça va, que, bah, faux prophète, bah, faux docteur, bah, faux pasteur, pas bah excellé, et ça nest pas? donc la quête ou bien la recherche, n'est-ce pas, il y a croyance, la recherche, il y a, y a vie, donc futur, il y a ba, tout C'est-à-dire les humains cherchent, n'est-ce pas, à connaître leur avenir. Et ça, la n'est-ce bah, pas, bah, c'est laisser faire. Et pas un et puis, et puis, et puis, bango et et et puis, et puis, et bah, puis, basali faut exceller, il faut pasteur il qui excelle, faut docteur basali qui excelle, puisque ça paye, ça paye tellement bien, ils sont tellement motivés, et d'autres même ont abandonné leur leur euh, comment on appelle ça, leur métier, ils ont abandonné leur donc leur travail sous prétexte que nous avons bengangaïa ça va na sala temple, soit ça baya bongo, gloire à Dieu il y a un peu de temps, mais les gens qui ont sont les gens ont ont été faux, les gens pas le le les gens ont voiture chaque année. Dans de travail, que dans monde, exceller, est pourquoi est-ce que vous avez travaillé avec pas fait ça, ou pas fait ça, ça, pas ça, ça, pas à fait un charlatan il sait Il qu'il est menteur. Il sait qu'il est en train de mentir. Mais qu'est-ce qu'il fait Il prend seulement le nom de Yeshua il met à de Jésus-Christ au Congo et l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, l'église de Jésus-Christ ce n'est pas à Paris pourquoi Puisqu'il utilise utilise seulement le nom Logoana pour Batubaya. et ça, c'est le cas de Moutou le a Masanga c'est le a de cola si c'est le cas de cola si tu as commis un cola un stylo moins cher les gens sauront que c'est un cola mais ce qui a dit c'est le cas un cola original hache kolani ya mabena kati hafini buton haka angi buchon likolo mutu hako leka hako somba mulangiwana hako somba mulangi pukwa pwisike mutu na yebi gura kukwa kukwa kukwa nakacha, nakacha mutu na yebi tangusukwa kuzwa nespa mulangiwana hafongo li ameli hako meli kukwa kukwa kukwa kukwa ndengi ni epi nwa tegela kwa mwaza shalata mwemenga na yebi te na somba ya mkaka ça à dire il va n'est-ce pas oh, mentir la, Oh, oh dit, pues, cai, no, va pas il faire, mais comment se fait-il que, que na sombi na, na C'est comme ça qu'ils font. Ça dit, ils, ils, ils, ils utilisent le nom n'est-ce pas de Yeshua, bah, bango, pour bango, si on profiter, n'est-ce pas Na ko gagner par rapport y a bah, bah, bah, bah, bah C'est comme ça que motivation ne sait que non. Tango yo moko pour que moko monique, ça, monique Muninga et ne dira pas ne lui dira pas que oui tu vois c'est la grâce de Dieu il va lui dire tu vois pour gagner l'argent faut faire akou pe ma tactique c'est comme ça que va évoluer comme un professionnel ils sont des, tellement manipulateurs beaucoup que vous imaginez Alors, pourquoi oui. que pourquoi est-ce que y faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres, des faux frères, bah n'est-ce pas que exceller. Raison pour je vous que la situation sociale est abattue, La situation politique est abattue. Dans ma pays d'Afrique, dans ma pays d'Asie, dans ma pays où il y a euh, amérique latine, dans un pays où il n'y a pas si social, pas si politique, les gens ont besoin d'un espoir. Maintenant, malheureusement, il n'y pas n'est pas un Zambé, il pas un C'est pourquoi je te dis, toi, qui me regarde maintenant, ne donne pas, ne place pas ta confiance en une personne. Ne place pas ta confiance dans Moudou. Ne place pas ta confiance dans Moutou. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Yahweh. Place ta confiance en Yeshua. Puisque Moutou a qu'on manipule yo. Pour ce Et c'est comme azzelok azzelokka l'ti. Que ake ailleurs qu'on manipule so Pose-toi la question. Quand tu étais dans une assemblée au côté Sika, maneko bah, zo avec valeur le avec basaku basaku bolingo xobolingo metan ozou mois de temps ba messa ina yo basaka ina yo ba bisio baluka o baluki ba bisio ba o o ba ah ah dit au côté nakati l'eau il y a auis pas nakati n'est-ce pas il y a le ba se rassembler en confiné que oui c'est bon dieu est de maintenant toki na pour dans dog qu'on approche donc ño so na zakola qui ça bat tout que ma situation sociale, ma condition sociale, politique, tout ça, ça fait que les gens euh, sont prêts, n'est-ce pas, à donner de leur euh, capacité intellectuelle, mentale même. Pour m'y payer ça, n'est-ce pas, et pas abattu, charlatan. Malheureusement, les faux prophètes profitent maintenant de ma condition, on n'a pas de sino, on n'a pas de sino, on n'a pas de sino, on pas n'a a 10 dollars, n'a 10 francs. Ce que si anglo, on a que Dieu va faire avec toi demain. Et curieusement, au peu si il a un lobby sur 40 euros. Tu vas dire, oh oui, oh, mais vraiment, c'est. Et pourtant, là où il y a beaucoup de gens, supposons qu'il y a 1000 personnes. Les choses que je vais dire à 1000 personnes, c'est n'a que non, a lobby. Non, parce que quand, je, quand tu vas te sentir interpellé, tu vas te sentir, n'est-ce pas, toi, ne sachant pas qu'il y a un autre à côté ou une autre personne à côté qui a le même problème que toi. Tu es là devant comme un mouton. Maintenant, le faux, il manipule. Il manipule avec les phrases, les mots. Et pourtant, la carte n'a pas été 500. Vous êtes en train de traverser les mêmes problèmes. Mais vous ne saurez jamais. Moi, j'ai déjà vu dans des réunions, par exemple, un faux prophète, c'est pas pasteur, qui se lève et dit Et j'appelle. Il y a une sœur ici qui s'appelle Mireille, par exemple. Soudain, trois Mireilles battent l'hémis. Il y a une sœur. Toi, tu as dit une sœur, mais pourquoi il y a trois Mireilles? Pourquoi tu ne dois pas préciser qu'il y a trois Mireilles, mais la Mireille en question, elle s'appelle Mireille Mbaki, par exemple. Elle s'appelle Mireille, c'est pas euh, Congo, par exemple. Mais comment est-ce que tu peux dire qu'il y a une fille une sœur qui s'appelle Mireille, atérement mais il y a trois mille qui s'élèvent et jusqu'au talib parmi trois il y a pas au premier monétaire billet billet billet et les gens applaudissent les gens applaudissent confusion confusion et comprenez ces choses mais mais bien aimé ngai na zoaib sevenu makamba pour nani pour pour changer façon que ça l'anzambe parce que moi je n'ai rien à gagner sauf qu'il y a au pey simbongo au bébé si bon puisque le pomme c'est pas c'est ma diambongo beaucoup pour comprendre la bien puisque beaucoup vont peut-être penser que non mais pourquoi toi tu ne veux pas que tu vas payer ça non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas, pas ça le gars pomme sa que ce qui vous allez que réussir il y a que, que ça yo n'est pas que vous allez pour aller facile il y a pour ni ni ni pour payer un bongo c'est à dire quelque part tu n'es pas encore sauvé. Pourquoi Parce que si tu étais sauvé, tu n'allais pas croire à ces mensonges. C'est ça le but en fait. C'est-à-dire, quand quelqu'un donne, imaginez-vous une personne dit dit « N'asakosengabatyeus tu 1000 dollars dans les Les gens courent dans Et parmi ces gens, il y a des gens qui n'ont pas 1000 euros, qui n'ont pas 1000 dollars, mais ils sont à Les autres vont suivre comme des moutons. Et après l'obé, « yo t'ikali !»« yo t'ikali 1000 nous avons un mille ils ont un par exemple et toi ne sachant pas que parmi beaucoup de gens qui sont là il y a des gens qui ont aussi des 1000 euros à la maison peut-être toi tu penses que yo et Dieu n'agit pas comme ça mais bien aimé comprenez ces choses Yeshua, pendant ces 33 ans sur la terre Disons trois ans de ministère, il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé de la nourriture. Il dit qu'il connaît ses brebis. Or, un berger, c'est celui qui prend soin de brebis. Ce n'est pas le sens contraire que les brebis commencent à prendre soin de, de berger. C'est bizarre. C'est bizarre. Et vous verrez que Makamoto Oloba ceux-là qui vont comprendre, malheureusement, mais c'est comme ça aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Le chemin est trop. un espace Et ces problèmes sociaux, politiques. Ils vont commencer, n'est-ce pas, ces faux prophètes, ils vont commencer à, à, à, à développer des théories telles que nous avons à cœur que ceux qui ont sémé les cacao, ils sont même prêts à faire, à jouer des scénarios tels que, et quelqu'un va passer chez toi à la maison. Oh yebité nakata basamba na kati bassemble à bango et je passe tout dans des assemblées ou basaka à 1000 ba 2000 ba baï banaka na bango té ils se connaissent pas il y a des gens des agents qui travaillent qui travaillent dans kati bassemble wana pour des sales boulots Parce que non mon mon frère Kende la a venu à Casabu Casavou numéro bonabwa Frère, mon frère, il y a un lobby qui est de 100 10 dollars. Et le même frère viendra avec 10 il y a 10 dollars. Et puis, bon, ça va. appel de fonds. Celui qui a 50 euros, 50 dollars à payer ça. Il vie. Et il va donner ses 50. Plus 10, 60, ça dit, il ba, ba, ba y a un peu de temps à gagner à 40, entre guillemets, il a un peu de gagner. ba y a un peu de temps à gagner prochainement, puisque il y a un peu de confiance dans le cas de Pourquoi les faux persistent Pourquoi les faux, n'est-ce pas, ils ont excellé Puisque un grand élément est le cas de la vie, c'est que les faux sont ba ignorants. Ignorant. Ose 4 et 6. Mon peuple périt. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Ce so qui Olingi, olonga faux prophète. Ce so lingi bo stopé il ba faux prophète. Et bongi Batuba ba Lukaku Banzambe. Batuba Lukakueba Makamba Nzambe. Que personne ne vienne, n'est-ce pas, dans ta vie Pour te donner de faux messages Il me dit, stop Ma Bible ne me, ne me dit pas ça Et tu verras que le faux Fuira loin de toi La Bible dit Résistez au diable Et il fuira loin de vous Ceux qui ont résisté à la faux prophète A gokima Donc, Donc Bolongola Ba mokona Bolongola ba parce bah, qu'on bah, trop de confiance ici mon Il va te dire, il va te rencontrer des histoires. On a qu'un jour, il 500 000 euros. Peut-être qu'il pas de Pour tout ça, ça qu'on a dit comment a dit wow, il y a un niveau de 500 000. Après, Il y a un il je me rappelle même que je pas de salaire, je me rappelle même je de salaire. mobimba ko que je ko manipuler la pensée. Je ne manipuler la pensée. Je ne pouvais pas manipuler la pas ne ne pas Oyeba Yeshua de vrai. Il y a des choses, Yeshua, tu ne vas même plus prier pour ça. Il y a des choses, tu ne vas plus prier pour ça. Il y a des choses, tu ne vas plus prier pour ça. Pourquoi? Puisque il dit, chercher d'abord le royaume et la justice. Toutes ces choses, Moussala, Libala, Kobota et Kopesamelabino. Nous allons lire quelques versets bibliques pour nous tous ceux n'est-ce pas? Exotation à l'élo sur la question pourquoi et, que, et pourquoi est-ce que bah faux va bah exceller, pourquoi est-ce que bah faux va bah continuer, pourquoi est-ce que bah faux va bah continuer à bah bah bah bah multiplier. Yeshua Lobin en Matthieu 7.15 Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous, ils viennent à vous en vêtements de brebis, Mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. Un faux viendra avec un autre langage. C'est-à-dire, il s'est rêvé « Lati »« Azulata pousseau »« Y'a Tu as un lourd Marc 13, 22 « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes ils feront de prodiges et de miracles pour séduire s'il était possible même des, les élus. C'est-à-dire le faux prophète, ça a but manque pour séduire, c'est éclairé. C'est pourquoi vous verrez autour de ces faux prophètes, il y a des gens intelligents, des hommes intelligents, des femmes intelligentes. Des fois même, ils aiment, ces gens aiment Dieu de tout leur cœur. Mais sauf que... Il n'y a piste à a qui Japon ou qui n'importe quel aéroport que ou avion en Japon. Il faut qu'il aéroport où il y ait un avion au Tout qu'il ait propriété. Il faut qu'il y où il y a un aéroport il y a un avion avion. Et Beaucoup de gens sont comme ça en train, n'est-ce pas, d'œuvre dans la assemblée. or ce sont des activités, n'est-ce pas, pour leur pasteur, parce inconscient bien sûr. Et les faux prophètes ont but, leur but c'est vouloir séduire les gens qui sont importants. Pas de miracle, pas de, pas de prodige. Comme on a des pasteurs cest le médecin, secret. Si, et et vice versa. C'est à dire un monsieur comme ça, il est capable de manipuler les gens qui ne le pas moi si à trop attaché à pasteur, moi je si, suis pourquoi, j'ai discuté même aujourd'hui avec euh, euh, l'une de mes sœurs à lobby que. Moi j'aime mes soeurs, j'aime les femmes, j'aime mes, mes filles, j'aime Basi. Mais ce que j'ai contre vous, c'est votre côté faiblesse Faiblesse Jusqu'à tel point que Ève, nous avons eu ce maquamou sous la jeunesse 2, diable a embrouillé. à embrouiller. Yango yo mo chozokangai. Kopesa lito ina yo na mutunyonso saute. Na bandeli. Yo mo chozokangai. Kopesa lito ina yo na mutunyonso saute. Pourquoi Puisque binobasi bosa facile na koyoka. Bolingami bali a partir a koyoka. bien sûr basi mibalu bosa basa ba pe bongo. Non parce que au cas général, il y a basi. Ce que moni moi c'est ça trop attaché là-bas, faux pasteur ouana, faux prophète ouana, bastion là-bas, sous-gas, sous-gas, sous pas capable de boire que mi belle na bangou, puisque le monsieur, le faux prophète, peut-être inconsciemment, il va commencer à dire des choses sur le mari que moi kouébi c'était, traquons-moi avec kouébi, kouébi, kouébi sangamba. C'est comme ça qu'ils sont. Écoutez, ce que vous avez dans l'expérience, ils ont été koumi sangamba, koumi sangamba. On est passé par les choses, tout le monde a tout le monde, tout ça, c'est un témoignage vivant. Voilà. Donc, dans le Deuteronomme, chapitre 13, verset 1, vois, là? si un prophète a des a, a de songes et qu'il qu qu annonce, qu annonce des rêves, et s'il annonce un prodige ou un miracle qui doit avoir lieu, et que cela arrive, et qu'il dise, allons après d'autres dieux. Que tu ne connais point, et servant les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs. C'est-à-dire, tout ce que est veut dire maintenant. boye ko biso makambu, il y a, il y a un vrai, frère, tango a la kinyaza balaksho boye boye boye boye boye boye, wow, sœur, tango kenda kina na na Dublin. Donc, tu croisé avec Je suis Donc, c'est exact. Mais ceux qui ont pris l'Inde. end, nga l'Irak. l'Allemagne, Congo. Voilà, mes frères, mes soeurs, le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Écrivez-moi s'il y a des questions. Réagissez s'il y a encore des questions. Est-ce que la boussole est là comme on a 4, c'est un habité. l'endroit où l'andango sous bien. S'il y a des choses que j'ai oubliées, on a l'obité. On a l'obité. On a puisque c'est ça aussi l'édifice. Nous voulons être édifiés aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.